La vidéoscopie, c'est souvent mon moment préféré de la semaine, a fortiori quand il s'agit de la diaspora de Kinshasa. Amen! Réjouissons-nous, Maître Gims a sorti sa plus belle déclaration l'électricité, les pyramides. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la que qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. L'or, tout ça, tout ça, vous êtes au courant, vous m'avez demandé ce que j'en pensais, et ben vous le saurez juste après. au sommet du capin. Le premier média papier de réinformation de France, c'est, c'est, Non, non, ça commence pas par l'AFU. Je sais que vous m'attendiez sur ce terrain-là, mais non, c'est fait et documents, la lettre d'information fondée à l'époque par... Feu Emmanuel Ratier, qui nous a quitté, en tout cas, son média papier lui a survécu. J'y suis abonné personnellement depuis deux ans, l'heure est venue de passer le flambeau. Je t'offre un an d'abonnement à ton tour à Faits et Documents pour tout abonnement VIP chez Vivi, premium ou intégral. Euh, L'unique petite condition, c'est que tu habites en France métropolitaine, parce que si tu es en Polynésie française, on ne prend pas en compte les frais de port. L'offre s'arrête le lendemain de la publication de cette vidéo à 19h. Petit indice, elle sort un mardi. Je te laisse deviner quel jour on sera le lendemain. Et puis l'heure, bah, c'est la même que la publication de la vidéo. 19h. Voilà, toutes dernières heures pour gagner un an d'abonnement à Faits et Documents. À toi de jouer. Comment faire aujourd'hui pour que le Congo soit euh, autonome Et Justement, tu vois, chez Akanta Job, parler justement des matières premières du, du Zahir mm -hmm. en disant que c'était vraiment une terre très riche et à juste titre, hein, clairement, mais... <rire> J'ai l'impression d'entendre Pascal Légitimus à gauche. Pascal, comment tu vas Ça va bien, je vais essayer <rire> de parler comme toi, <rire> avec la pêche. Euh, je sens que ça va <rire> être... Au marché de l'apitoiement sur soi, les Africains sont toujours premiers, donc on a eu Dieu avec le Cameroun, là on va avoir... Euh... Maître Gims avec le, le Congo, voilà, le retour à la terre natale, ils ne sont pas éternellement attachés, c'est le retour à la terre natale qui est éternellement reporté. Moi j'ai envie de dire une chose, hein, et je le sais pour des raisons euh, familiales, dirons-nous, sans entrer plus dans le détail, c'est que le retour à la terre natale, tu n'en parles pas, tu le fais. Voilà. Vous savez ce que je pense des mots qui tiennent lieu de... Est-ce que toi, avec les relations que tu as, c'est légitimus, c'est pas possible. <rire> est-ce que je suis un ministre Non, non, non, pas, mais pas un ministre, mais, mais, mais clairement aujourd'hui, t'as as des sérieuses relations. Tu ah, vois des je sérieuses dire, relations. Quelqu'un de modeste donc je le dis à ta place, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais mettre en place ou des choses qui pourraient potentiellement. Ou potentiellement. Tu vois ce que je veux dire ouais, Oui, il utilise quand même des mots assez avancés de la langue française, celui de, celui de gauche. Non, <rire> non, non, pas, mais pas un ministre, mais. Mais, mais clairement, aujourd'hui, t'as as, as des sérieuses relations. Tu vois ce que je veux dire T'es quelqu'un de mauvais, donc je le dis à ta place. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais mettre en place ou des choses qui pourraient potentiellement. Le problème, c'est que je suis trop intelligent, en fait. T'intéresser, tu vois ce que je veux dire Parce que. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Alors, sur quel média sommes-nous Nous sommes sur We Hustle. Alors, c'est un média que j'ignore. C'est certainement un média assez minoritaire. Combien d'abonnés a-t-il je l'ignore, nous le saurons bah en allant vérifier après. Je rappelle que le but de la vidéoscopie, c'est de se faire un avis sur ce qui est à l'écran, uniquement sur ce qui est à l'écran, et de ne pas inférer cet avis avec des informations externes. Par contre, euh, je, inférer, euh, je veux bien ne pas inférer, mais je ne peux pas ne pas remarquer que euh, seul c'est de l'anglais. C'est d'ailleurs même plus de l'américain que de l'anglais. Et c'est d'ailleurs même le, le petit nom de code de toute une génération de, du hip-hop, les Hustlers, là euh, qu'on écoutait, euh, bah oui je dis « on » parce que tout euh, tous à un moment en âge mental où on écoute ça. Hein, j'écoutais Snoop Dogg et Dre, euh, j'avais euh, 13-14 ans. Donc nous sommes sur un média, manifestement, où, euh, je ne sais pas si c'est une question de sainte carte, mais en tout cas ils n'ont pas forcément le bagage culturel de résister à, aux dictates de l'Empire. Hein. On sent que l'américanisation n'est pas que dans les casquettes, dans les lunettes, dans les baskets et dans les bagues en or. Elle est également euh, dans, dans, dans, toutes les, dans toutes les pensées. Je veux dire parce que tu n'es pas juste un artiste. Tu es un entrepreneur aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que je te vois. Écoute, bien sûr, c est, c est, je me tourne vers ça en tout cas aujourd'hui. Okay. Bah, tout artiste est un entrepreneur. Un auteur qui veut s'émanciper ouvre sa propre maison d'édition. Un musicien qui veut s'émanciper ouvre sa maison de production. Un animateur télé qui veut s'émanciper ouvre sa boîte de, de, de production. Un youtubeur qui veut s'émanciper ne vit pas que de YouTube. Un ex chroniqueur télé ne vit pas que de la télé. Enfin, à un moment, si tu ne deviens pas ton producteur, voire même à un très haut niveau ton propre assureur, tu es toujours asservi à euh, des gens qui t'imposent... C'est une autre diaspora, elle ne vient pas de Kinshasa, celle-là. C'est un peu plus au nord, un peu plus à l'est. Oula, Qu'est-ce que tu n'as pas dit, là et, euh, Tu es toujours asservi à des gens qui t'imposent de performer quand tu ne le désires pas, d'aller jouer dans des territoires où tu ne veux pas aller jouer, d'aller te produire des soirs où tu n'as pas envie de te produire, et tu finis pour y survivre, à te faire des shoots de kinine et de médicaments au biberon à la Michael Jackson, et tu crèves à 50 ans, euh, malheureusement... Euh, et tout ce que je dis c'est pas du complot, on a les traces, on a les témoignages où il disait que the Reason why it became such a big deal back then is ever since my third album uh, I wasn't really taking large advances from the recording companies. I was recording the albums myself in my own studio. So the way I looked at it, I owned the work because I paid for it and I did all the work, I created it, so I felt like it should belong to me. That said, the um, companies situation leurs ennemis c'était Sony c'était les labels et c'était notamment les assureurs de tournée qui en fait les signaient pour un certain nombre de dates et ensuite, indépendamment de leur état de santé, de leur, euh, des contraintes logistiques, il fallait assurer ces dates. Et même, on voit même ce phénomène se reproduire à la petite échelle de youtubeurs que nous sommes. Moi, bon, il y a des youtubeurs que je suivais il y a quelques années dans des, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ni le hip-hop, ni la musique, ni même les relations hommes-femmes, mais qui ont complètement sombré et craqué. Parce qu'ayant passé des accords avec des, des plateformes de diffusion externes, une espèce d'éditeur qui vous propose, pour rajouter du beurre dans les épinards, une rémunération mensuelle en échange de X vidéos, eh bien on voit maintenant des gens en totale déchéance physique et mentale, et je n'exagère pas, je mentionnerai par exemple un youtubeur euh, dans mes hobbies comme ça, j'aime bien, bien les parfums, j'aime bien me documenter sur cet univers. Peut-être est-ce ma part de, de, de F, on ne sait pas. Eh bien il y avait la star de ce, de ce milieu-là, ses vidéos faisaient 1, 2, 3, parfois 4 millions de vues il y a encore 3 ans. Eh bien désormais euh, il, a perdu, euh, il a perdu 20 kilos, il est devenu euh, méconnaissable avis, mon avis, euh, il est sous-substance, et il produit euh, une vidéo par jour euh, qui est quasiment de la, de la, une triste parodie euh, de ce qu'il faisait avant, il est en déchéance totale, et c'est malheureusement un des stress que vous ignorez quand vous n'êtes pas créateur de contenu, pensez que ce qu'on fait est facile, vous n'avez pas idée de la contrainte euh, économique, morale et de logistique que ça représente d'avoir toujours durable vous approvisionner. C'est le prix à payer et c'est le poids à porter. Comme disait Spike, c'est le poids à porter de, de celui qui ambitionne une certaine réussite économique, c'est de se libérer de l'asservissement pour devenir finalement son propre serf. Hein je conclurai cette réflexion dialectique avec, euh, euh, je crois que c'est Ben Sidran, euh, You've got to serve somebody always. Plus du tout les mêmes attentes dans la musique ou dans ces choses-là. Je ferai, je pense, tout le temps de la musique parce que c'est en moi, c'est ma passion. Mais ouais, euh... tu feras de la musique, mais par contre, tu feras toujours de la musique avec un voice coder. Hein, parce que sans voice coder, je pense que t'es pas Barry White sans vouloir m'avancer. Attends, attends. Je me permets de t'arrêter Stéphane parce que, pour le coup, Maître Gims, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas sa voix. Toutes les saveurs du restaurant italien. Qu'on aime, qu'on aime pas, c'est un des rares artistes en France qui pourrait largement s'en sortir sans vos codeurs. Extrait. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame Mais par contre, on s'entend, sa musique c'est de la merde. Euh, c'est plus comme à l'époque de subliminal ou de section où il fallait absolument prouver, tout casser, montrer qu'on était ci ou qu qu'on était ça. Aujourd'hui, je survole un peu tout ça. Et j'ai plus envie de profiter aujourd'hui au peuple, à l'Afrique en particulier. Je vais me concentrer sur le continent africain à 1 million de pour cent. 1 mmh. million de pour cent, je vais mettre toute ma force aujourd'hui sur l'Afrique. Mmh. C'est-à-dire concrètement, tes comptes bancaires, ils sont dans quel pays Vas-y, crache Parce que moi, les déclarations d'intention, ça me fait sourire deux minutes. Mais à un moment, euh, j'ai envie de dire par quel canot passe l'argent Et en général, quand tu es à ce niveau de richesse-là, tu n'es plus en France. Hein parce que tu en as un petit peu marre des 75% et de l'ISF et compagnie, ton argent est-il sur un compte burkinabé et... ou sur un compte en Suisse hum C'est ça qui nous intéresse plus que tes déclarations d'intention, parce que tes déclarations d'intention te rapprochent pour l'instant de quelque part entre un, un Dieu donné et un Yannick Noah, Yannick Noah dont nous avons d'ailleurs mis en doute la crédibilité de son retour aux sources il y a quelques mois. Tonton Yannick. à un Content moment, c'était Yannick. Ça va être papi Yannick. Papi Yannick. Et dont euh, mon hypothèse qu'elle était plus fiscale qu'Amicale qu a été confirmée par un membre de sa famille. Voilà, elle m'a demandé de... J'ai dit elle, donc vous avez un indice. Elle m'a demandé de garder le silence à ce sujet. Mais un membre de sa famille l'a contacté via Facebook. Et oui, il y a encore des gens qui contactent via, via Facebook pour me dire que non seulement j'avais raison, mais que j'étais bien en dessous de la vérité. Et elle m'a narré des magouilles euh, que je ne peux ici euh, répéter, mais j'avais eu le nez creux. Donc voilà, moi je suis très peu attendri par les discours de panafricanistes, ni de retour aux sources. là Je sens qu'on va arriver bientôt aux matières premières, euh, spoilées par l'Occident coupable dans une compétition de l'apitoiement sur soi et on va arriver aux fameuses aux fameuses pyramides. Mais déjà, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour euh, les promesses. Voilà. Moi, je demande qu'on me montre d'abord et qu'on promette ensuite. Hein. Tu vois, et, euh, et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Autant, voire plus que la musique. Tu vois, c'est ce qui me fait vibrer. Moi, je suis un fan d'histoire. Donc, euh, je suis un fan d'histoire, d'étymologie, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis persuadé, l'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso, aux grandes marques de luxe. Ils ont tout pris à la Tout, absolument tout. Alors, euh, Picasso était le peintre préféré de mon ex... Euh, J'allais dire mon ex préféré, oui, une de mes préférées, qui était peintre et qui m'a initié à son art. J'étais comme tout le monde, je trouvais le cubisme absurde. Enfin, je trouvais le... La période cubiste de Picasso absurde, c'est elle qui m'y a initié, qui m'a montré ses premiers dessins. J'en ai d'ailleurs, je vous montrerai en plan de coupe euh, un de ses plus beaux cahiers de dessins, selon moi, que j'ai trouvé sur un marché pour trois fois, pour trois fois rien. Donc j'ai appris à apprécier son trait, son intention, le phrasé de son, de son crayon, même si bon, le cubisme, j'ai encore quelques, quelques doutes. Tous les artistes, prennent à la lumière, au son, à la musique. Je sais que la plupart des artistes plastiques peignent et sculptent en musique. La musique a pris à l'Afrique un certain nombre de d'arrangements, de, de, de rythmes, oui, sans doute. Le rythme de la musique nègre ouais. est sexuel. Mais tout ça me paraît très peu sourcé et très très indirect. Où sont les Noirs Ce soir à 20h55 sur RMC Story. Et après que la mode prenne à l'Afrique, quelle mode, tu vois c'est quelle mode en fait ce qu'on voit c'est plutôt des africains qui s'habillent en vieux nike en plastique plutôt que les les, les occidentaux qui s'habillent en, en boubou mais après euh, tu parles peut-être d'un secteur de la mode que, que j'ignore et les grands couturiers de la mode étant général euh, de confession gay hein quand ils vont en afrique c'est généralement pas pour choper des vêtements c'est plus pour choper un truc qui finit par an aussi et qui ne se porte pas voilà J'espère que mes métaphores me permettront de, de, de m'épargner les foudres de l'algorithme. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les, les bibliothèques, ah. donc on n'a plus d'écrit. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin. C'est le mur que les Béninois ils ont fait il y a des années. D'accord, donc, donc on, a brûlé les, on a brûlé les livres, mais du coup, où sont les restes des structures de bibliothèques Parce que je rappelle que euh, l'éruption du Vésuve à Pompéi, par exemple, on a retrouvé des milliers d'années plus tard sous les cendres des logements quasi intacts, on a retrouvé des charrues, on a retrouvé des, des, des outils, on a recomposé ce, ce qui mangeait, presque l'endroit où se rendaient les gens quand l'éruption est arrivée. Il y a un sublime documentaire avec recomposition en 3D sur YouTube que je vous conseille. Dans ces conditions-là, pourquoi quelques petits feux auraient-ils anéanti Absolument toutes les bibliothèques africaines. Moi, j'ai quand même lu sur l'Afrique, le dernier, le dernier roman en date, c'était le euh, fameux Lion de, de, de Kessel. Il n'y a pas de bibliothèque là-dedans. Il hein. y a des parcs animaliers, il euh, y, y, y a des animaux, il euh, y, y a des maisons aux parois recouvertes d'un truc dont je ne vais pas dire ce que c'est parce que ça sent pas bon. Par contre, niveau bibliothèque, c'était quand même assez pauvre. Donc, euh, je veux bien que ça ait brûlé. Mais on ne fait jamais disparaître l'intégralité d'une civilisation sous la cendre ou sous les flammes. Il reste toujours des preuves. Une des civilisations les plus disparues aujourd'hui, sont les étrusques qui précédaient les Romains dans cette région italienne qui va, on va dire, du nord de la Toscane au bas du Lazio. Euh, même eux, il nous reste des pièces de monnaie, quelques petits ustensiles, quelques petits peignes pour les cheveux. Euh, pourtant, ils sont quand même moins nombreux, leurs descendants, aujourd'hui à vouloir sauvegarder le patrimoine que les 1 milliard d'africains donc vous les 800 millions je sais plus combien donc à un moment euh, voulait stocker chez qui en fait les restes des bibliothèques donc il a, on a on a déjà fini le jeu en vérité mais on a effacé notre notre historique on a tout brûlé donc aujourd'hui moi mon combat c'est euh, c'est que je ne comprends pas je n'accepte pas qu'aujourd'hui un pays comme le congo comme le mali euh, soit dans des dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture comment on, ne, on peut ne pas manger aujourd'hui en 2023 avec le gaspillage bah moi je vais te l'expliquer c'est que comme vous ne fabriquez rien d'un petit peu moderne et technologique vous devez l'acheter à l'étranger et que pour l'acheter vous vendez vos, vos bananes euh, vos mangues et également vos matières premières dont je crois le, le, le cobalt bon ben bah voilà je suis un petit peu désolé mais si vous voulez moins importer, fabriquez plus, euh, accessoirement, euh, vous générerez les structures permettant de réguler un petit peu le marché de vos matières premières, de moins vous les faire piller, euh, de moins importer, comme désormais on sait que j'ai fait le parallèle avec un, un département d'outre-mer français euh, que je vous laisse découvrir dans mon dernier article pour la Furia, j'ai dit quand on découvre de l'or ou un, un matériau précieux, on importe toujours quatre trucs. 5, euh, plutôt, de la corruption, des armes, de la drogue, euh, des putes, et des... Euh, je vous laisse découvrir le cinquième. Et le, le narratif, enfin le déroulement, est toujours le même. voilà C'est toujours au nom d'un projet euh, d'expansion euh, où euh, l'argent devrait ruisseler Et en fait, il ruisselle vers le haut, vers euh, les familles à la tête de l'État, mises en place et maintenues en place par le népotisme. Contre lequel les Africains ne se révoltent que, que, que pas assez. Quoi. Enfin, je ne suis pas Bernard Lugan, mais bon, euh, c'était qui à la tête du Congo-Kinshasa de 1900. Je sais plus, 50-60 à 90 C'était pas un certain Mobutu ça, ça, Mobutu, c'était pas le mec qui avait des cargaisons de, de Rolls transportées par Boeing Non c est, c est, c est, ça, ça a bien ruisselé à l'époque de Mobutu, euh, tonton Gims, ou comment ça se passe Chirac, il a dit un jour, si l'humanité si mangeait comme les Français, il faudrait six planètes Terre. Alors oui, les, on, tout l'Occident est un peu trop gros, mais enfin bon, d'abord, toi, tu t'es pas un, un bâtonnet non plus. Et puis, euh, moi, je veux bien qu'on compare le gaspillage alimentaire des, des Français, des Américains et des Brésiliens. Je suis pas sûr que la France occuperait la première place du podium. Hein. Enfin, plutôt la dernière, si, si on compte par gaspillage croissant. On est compte de calcul. Donc euh, aujourd'hui, je pense que c'est ce, ce que je dois faire. Je dois me concentrer sur l'Afrique noire. Je ne sais pas encore comment exactement. Ben bah, vas-y. Ben bah, moi, je te suggère en fait d'y aller, et de plus jamais revenir. Voilà, voilà une bonne, une belle manière de te de te concentrer sur l'Afrique noire. Hein. C'est c'est un peu comme Dieudo, c'est arrêter d'en parler. Allez-y. Et puis euh, bah, bonjour chez vous, invitez-nous de temps en temps. Je sais pas, essayez d'assainir un petit peu le pays, construisez des routes parce que je crois qu'il y a deux trois routes qui se battent en duel là. On peut même pas traverser le pays euh, d'un bout à l'autre en moins de deux jours et, euh, et en s'étant fait euh, changer quatre fois les cieux du camion euh, parce qu'il s'est pété. Bon, euh, faites des routes, faites des canalisations, assainissez un petit peu tout ça. Essayez le faire sans ingénierie européenne tant qu'à faire pour montrer que vous êtes des grands et des braves et puis, euh, à l'occasion, faites également un État et une nation et tout, et, et tout se passera bien. Mais euh, j'en ai un petit peu marre du discours de la repentance, du marché de l'apitoiement sur soi et de la philippique incessante au, au peuple occidental. Hein, euh, qui se polie vos matières premières D'abord, c'est les Chinois. Hein, c'est plus l'Europe depuis, depuis bien longtemps, ce sont les Chinois. Et ce soir... Et par contre, là, le racisme, il est plutôt anti-blanc qu'anti-jaune. Nous ne voulons plus, nous, les jeunes Camerounais, travailler la fibre au Cameroun comme c'était de l'esclavage. Nous voulons être bien traités. Mais non, même, le, le Français paye même plus. L'homme français est bien. L'homme français est bien. Français quand tu, tu en vas, tu as dit tu le Français, tu es à l'aise. Les Camerounais ont parfois du mal à se faire aux pratiques chinoises, et pas seulement sur les chantiers en brousse. Par quel biais, comment rentrer, par une culture, par ci ou par ça mais il faut qu'aujourd'hui euh, les Congolais, les Africains se lèvent. Il faut que tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Mmh. Depuis l'aube des temps, depuis euh, Herman Cortez. Je sais pas. Moi, je vais aller voir les flux financiers de Western Union. Je suis pas tout à fait persuadé qu'ils partent de l'Afrique pour venir chez nous. J'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. C'est. Il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent. Mmh. C'est tout Oui, bah, très bien. Bah, euh, il y a un moment, profiter de son continent, ça veut aussi dire euh, plus que séjourner temporairement, ça veut dire également y vivre, euh, s'y installer, y, y, y travailler. Le problème, c'est qu'au classement de la facilité à ouvrir une entreprise, vous êtes toujours dernier. Il y a un classement officiel, ce que j'ai dit, objectif. La facilité de mettre en place une, une structure financière, d'ouvrir un compte bancaire, d'ouvrir une société. Et vous êtes à chaque fois, euh, à chaque fois dans, dans, oh. dans les derniers. Euh, J'aimerais faire partie des personnages aujourd'hui, euh, comme, euh, comme Sankara, comme toutes ces légendes, comme, comme euh, Lumumba. J'aimerais poser quelque chose. J'ai pas, pas envie qu'on dise « c'est le gars qui a fait sa paix comme jamais ». Enfin, non. Mm -hmm. Je veux construire quelque chose de solide, tu vois. Je veux quelque chose qui va perdurer. Et ce qui me fait plaisir, d'un côté, c'est que tu es très calé. Oh. Ah, non, mais qu'on mais qu se le dise, tu vois. Je, je ne suis pas en train de te les, de lancer des éloges comme ça, euh, sans raison, mais que tu es très calé sur, sur, sur les faits et que tu es très même sensible. Tu vois, et c'est une facette qu'on ne connaissait pas, frérot. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est ça, la sensibilité Alors, je n'ai pas compris. Je... je, je... En ce moment, la sensibilité est, est une vertu dont tout se part, mais alors qui m'échappe totalement, entre la femelle hypersensible à qui on dédie des magazines, CF, une de mes stories Instagram euh, récente euh, pour justifier qu'elle soit immature, euh, instable, émotionnellement et attachante. Et alors maintenant, un, un, un homme sensible, c'est un, un rappeur, donc quelqu'un qui fait pas de musique, euh, qui se fait euh, son beurre sur l'argent de poche d'adolescents et de préadolescents. parce que moi, à l'époque où j'habitais Beaubourg, je voyais la boutique section d'assaut à, à Châtelet, je voyais l'âge des clients, et notamment quand il y avait un showcase, je voyais l'âge des gens qui faisaient la queue, c'était quasiment que des, des adolescents et des préadolescents. Et qui a... Quel âge a-t-il maintenant Le suite gauche doit avoir 35 ans, maître Guise peut-être une trentaine d'années, on, on, on, on ne sait pas, il a peut-être déjà été retouché... Euh par la chirurgie, hein, vous savez qu'à un certain niveau de fortune, c'est plus dent, et tout ça, tout ça est un peu, un peu refait. Eh bien, euh, si être sensible, c'est paver son discours de belles intentions sur l'Afrique, alors moi, euh, je peux te dire que je peux être sensible pour pas cher. Hein. Moi, je peux te paver mon discours de belles intentions sur la Guyane, euh, sur l'Amérique du Sud, sur, sur, sur la Chine. Je peux même te le faire sur la Palestine. Ça, sur... ça je l'apprécie pas, ce que tu as dit. Sur, sur, sur qui tu veux. Je me demande en fait quel, quel public... Va être sensible à ces déclarations. Et est-ce vraiment le public que je veux J'ai un gros doute. Parce que je veux dire, ouais. on ne la connaissait pas, cette facette. Donc rien que pour ça, je te dis merci. Bien. Mais toi, et, et le fait même que tu veuilles faire davantage, c'est tout à ton honneur. Mais est-ce que c'est des choses, c'est des sujets, pardon, sur lesquels tu discutes avec les chefs d'État, par exemple Bien sûr. Bien sûr, je, je, je discute de ça. J'étais avec euh, Madame Ouattara il n'y a, a pas longtemps. Hein. Chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois La Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du, du métro de, de métro, là, carrément. Ouh En 2023, on commence à réfléchir, à inventer le métro. Mmh. Eh ben mes félicitations, euh, l'Afrique décolle. Un véritable feu d'artifice. <rire> Proposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une, une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Bientôt, on aura le, le, le vélo après, on aura le, la route puis après, on aura quoi L'électricité, Internet, l'automobile. Voilà, c'est bien. Vers le 22e siècle, on y sera. On parle de faire un métro, tu vois, ça, ça avance en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel Ah C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque, l'empire euh, de, de couche, il y avait Il accouche, l'empire de couche. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Oula oula oula, tu t'emballes là. Euh, alors, les pyramides, au sommet, il y a de l'or. Alors ça, je n'en sais rien. Je sais que j'ai vu passer deux, trois historiens qui le remettaient à sa place sur ce sujet. Je leur en laisse la, le primat. il y avait notamment Nota Bene, euh, qui est assez bon dans son genre. Pas que Nota Bene, mais également, je crois même, e e EDF, Électricité de, de France, l'ont remis à sa place sur le, le rôle, le facteur électrique de l'or. Bon, d'abord, c'est une connerie, parce que la plupart des conducteurs électriques sont en cuivre, les câbles électriques sont en cuivre, euh, t'es censé faire de la musique, mec. Est censé passer des semaines en salle de mixage, euh, démonte un haut-parleur, regarde, regarde les câbles, tout est en cuivre, pas en or. Bon, pour le rôle des antennes, euh, bah, elle, ça transmettait quoi en fait C'est-à-dire, euh, d'abord, il y a une confusion entre l'électricité et l'électromagnétisme. Que l'or soit un, un conducteur électrique, bon, assez faible mais certes. Tu parles d'électricité, tu t'enchaînes en nous disant c'était des putains d'antennes. Mais les antennes transmettent non pas de l'électricité, sinon on serait tous cramés. Mais des ondes électromagnétiques, comme la radio par exemple, la radio où passe ta musique, elle transmet par des ondes. Les ondes courtes, les ondes moyennes, les longues ondes, et la modulation de fréquence en mono, en stéréo. Enfin, tu es quand même censé, pour un entrepreneur de la musique, savoir un petit peu tout ça, et tu, tu, tu confonds tout. Donc ça ne te rend pas très crédible. Mais à la limite, vous savez quoi Je vais avoir une position un peu euh, iconoclaste sur ce sujet. Tout cela m'évoque une euh, citation de, Ro de Roland Barthes, qui en gros disait, oui, les citations, ce n'est pas fait pour être appris par cœur, c'est fait pour être faites siennes. Et donc il faut les reformuler, ça n'est pas un affront à un auteur que de le reformuler, c'est même plutôt un gage qu'on l'a bien lu. Euh, sa citation disait dans l'esprit, pas mot pour mot, mais dans l'esprit, qu'il y a deux types de fascisme. Il y a celui qui consiste à interdire de dire et il y en a un qui consiste à obliger de dire. Et nous sommes désormais plutôt dans le second, quand on voit par exemple que des journalistes par dizaines reprennent au mot près. Le même communiqué de presse, on a désormais des preuves sur Internet de ce fait-là. Euh, moi, je n'ai pas envie d'interdire à cette diaspora de Kinshasa de s'inventer un roman national, voire un roman continental. On en a besoin. Malheureusement, ils ont assez peu d'œuvres majeures sur lesquelles s'adosser. Et moi, je trouverais assez triste... Voilà, si je m'identifiais au continent africain, ce que je fais quand même assez peu, je trouverais assez triste de me trouver des sources de motivation et de cohésion sans avoir rien de très grand, de très beau ou de très durable sur quoi m'adosser. Donc j'ai envie de leur donner le droit de s'inventer une épopée technologique à base d'or et d'antenne si ça leur fait plaisir de surtout euh, ne pas exercer de, de, de censure plus ou moins sévère sur ses propos, euh, ce, qui, ce qui serait euh, contre-productif. Mais en échange, de nous inviter, je dis nous, euh, vous savez, moi je suis un métèque, hein, j'ai un peu le cul entre trois chaises, hein, entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud, par la Guyane. Mais on va dire que idéologiquement, je me sens plus proche de la culture gréco-latine, que d'un Burkinabé ou d'un habitant du, du, du, du Congo-Kinshasa, j'ai envie de dire, euh, renseignons-nous sur les prouesses technologiques et les avancées et les ouvrages majeurs de notre civilisation. Et en les replaçant en perspective dans leur époque, il n'y aura même plus besoin de débunker l'histoire des pyramides, puisqu'on comprendra bien que ça n'est pas logique. Sans avoir à se moquer de ces gens-là, qui, euh, bah, je trouve ça assez triste, n'ont que ces histoires pour faire reluire celles de leur peuple. Je passe, vous le savez, beaucoup de temps à Rome depuis de nombreuses années, et j'ai reçu à ce titre un certain nombre d'amis, plusieurs dizaines. Pas un était au courant, par exemple, des prouesses hydrauliques euh, de, de l'Empire romain. Pas un était au courant par exemple, que c'était euh, la première euh, que du forum au Tibre, il y avait la première canalisation de l'air, euh, de l'ère moderne, dirons-nous, qui s'appelait le Clocoboario, un truc comme ça. Beaucoup ignorent que dans la fameuse Maison Dorée, dans la fameuse Daumus Aurea de Néron, la salle à manger, donc la pièce majeure, tournée par une solution de vérin hydraulique et de comme ça de, de poulies tournait en temps réel à 360 degrés afin que l'empereur pût dîner en face du soleil qui était son seul alter ego. Imaginez-vous une pièce de plusieurs centaines de tonnes, de plusieurs centaines de mètres carrés, tournée sans l'œuvre d'une force manuelle, par la simple force de l'eau canalisée, tournée, imaginez votre a, a, a une grande maison contemporaine, tourner pour être en face du soleil toute la journée, sans l'électricité, sans Internet, sans force manuelle, par la simple force de l'eau canalisée. Et ceci, contrairement à ce que dit Maître Gims, c'est sourçable, on le sait désormais. Donc imaginez ça, imaginez que quelques années plus tard, le Panthéon, donc commandité par Agrippa sous le règne d'Auguste, imaginez-vous que des calculs ont été faits pour que le 21 avril, date anniversaire de la naissance de Rome, 21 avril 753, et eh bien chaque 21 avril à midi, la lumière du soleil vient illuminer la porte d'entrée du Panthéon. Et eh bien ça, aucun des dizaines d'amis que j'ai reçus pendant des années à Rome, et pourtant j'estime que c'est quand même plutôt pas la frange la plus bête de la population, ne le savait, pareil pour la Domus Aurea tournante, et ça c'est vérifiable, et ça ne fait pas l'ombre d'un doute et ça n'est pas retocable par personne, ni par Lugan, ni par Nota Bene. Et plus nous saurons ça, et plus nous saurons ce que notre civilisation a relevé comme défi technologique à chaque époque, plus finalement nous serons préservés de ce type de mythologie grotesco-dramatique. On n'aura même pas besoin de le démentir, on saura juste la remettre à sa place. Donc... Voilà ma conclusion. Laissons-les dire, mais sachons mieux ce que les grandes civilisations qui ont précédé la nôtre ont fait afin de remettre en perspective ces discours de diaspora. Voilà. Que pensez-vous de ma préconisation Vous a-t-elle semblé trop soft Je vous ai peut-être déçu en ne rentrant pas assez dans le lard de, de, de, de Maître Gims. Eh bien oui, mais je suis comme ça, pas forcément là où on m'attend. À vous de jouer en, en commentaire. Alors, c'est ce soir, c'est ce soir ou jamais. Tenons-nous la main. Bien, il ne nous reste plus qu'une chance. Et ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les chiens.